Bien, au sein de la délégation pour le renouveau du bassin minier, je suis directrice de projet pour les questions d'habitat et d'aménagement. Donc, Je m'occupe de l'atteinte de cet objectif qui est de rénover 23 000 logements miniers sur 10 ans et de mener ces réhabilitations de préférence dans le cadre de rénovations intégrées de cités minières. En tant que, que pilote et donc euh, coordonnateur du programme de rénovation des, des cités minières, euh, je passe beaucoup de temps en, en réunion avec l'ensemble des, des acteurs et des parties prenantes de, de, de ce programme donc, euh, ce sont des, des, des réunions euh, euh, soit en tête à tête euh, avec euh, certains acteurs, soit des grandes réunions partenariales de, de pilotage qui peuvent avoir une dimension plus politique. Et donc, euh, après, c'est. Ces travaux euh, d'écoute, de prise de connaissance des, euh, des problématiques des uns et des autres, j'ai euh, la mission de euh, rédiger euh, des règles qui vont être euh, suivies par euh, l'ensemble des partenaires et qui vont être euh, des règles du jeu pour, pour le programme de rénovation intégrée des cités minières. Les compétences que je mobilise, ce sont d'abord toutes les compétences qui sont liées à ma formation, à savoir une connaissance des politiques publiques dans le domaine de, de l'habitat, les, les aspects réglementaires et juridiques qui sont, qui sont liés. Ma connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux est également précieuse et puis euh, il y a tout mon euh, background technique dans le domaine de, de, de l'habitat que, que bien sûr je, je mobilise et en termes de savoir-faire et eh bien euh, je pense qu'il y a d'abord une euh, nécessité d'écoute euh, des partenaires et des points de vue euh, euh, que je mobilise et puis euh, une capacité à formuler des propositions synthétiques qui vont convenir à, à tout le monde et amener euh, de la conviction dans ses propositions pour qu'elles débouchent sur des positions partenariales partagées. Bien moi, je suis ingénieur des travaux publics de l'État, donc j'ai été formée par le ministère de l'Équipement à l'époque pour être fonctionnaire de ce, ce ministère et donc exercer euh, des fonctions d'encadrement dans tous euh, les domaines d'action euh, de, de ce ministère. Donc aujourd'hui, je dépends du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion euh, des territoires. L'objectif qui est poursuivi par euh, l'engagement, et le renouveau du bassin minier répond à des problématiques sociétales et environnementales très actuelles. Donc euh, y apporter ma modeste contribution, c'est une source de, de motivation euh, très fort. L'engagement est porteur d'une façon de euh, mener des actions publiques tout à fait innovantes. Euh, le fait de pouvoir euh, agréger les actions de toutes les collectivités, de travailler de manière euh, partenariale et de regarder les questions de, de, de manière globale, euh, c'est tout à fait enrichissant pour moi et une source d'efficacité pour, pour le programme.